Bonjour à vous les amis. C'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des cinq soleils. Ben, J'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que maintenant nous allons voir les énergies donc de la semaine du lundi au euh, 25 donc, novembre. Sachant, je l'ai noté que dans la semaine, dans cette semaine-là, il y aura la pleine lune, donc le 23 novembre, donc 2018. Alors, euh, elle sera postée, cette petite vidéo, naturellement, sur les énergies euh, de la pleine lune, enfin de la lune. Alors, mes amis, bien, je suis contente de vous revoir. Merci encore à vous de vos visites, de vos petits mots, de vos likes. Etc. etc. Alors, nous allons voir donc la première carte qui va sortir pour les énergies de la semaine. Eh bien, voilà, j'ai tiré pour, euh, donc, euh, en première carte, une très belle carte qui est... Euh... <rire> Qui est basé sur la communication, la bonne communication, euh, la rapidité, je veux dire d'expression entre euh, euh, la bonne humeur, euh, le côté euh, joyeux, sympa, euh, pas prise de tête, voilà, c'est le côté Vénus, Mercure, vous voyez un petit peu euh, cette euh, cette combinaison très légère. Euh, euh, c'est pas particulièrement intime euh, comme euh, comme énergie mais c'est une énergie qui est très gaie, hein c'est vraiment une énergie qui est très gaie, qui est dans l'air, qui est très vivante, et qui malgré tout porte, disons, à avoir des belles relations, disons, avec, euh, avec son, son entourage, hein euh, façon générale, et c'est bon aussi, disons, ce genre de carte, c'est très bon, également pour lancer des affaires, pour en parler, pour en discuter, pour avoir une relation, disons, un contact avec l'autre, échanger des idées, améliorer, disons, un projet également. C'est une carte euh, qui, qui peut être aussi un côté, disons, porte-parole, voilà, l'énergie porte-parole. « Je porte la bonne parole, la belle parole », où je suis un annonceur de belles nouvelles euh, voilà c'est un petit peu disons euh, euh, cette carte en premier naturellement euh, euh, c'est une très belle ouverture naturellement c'est une très belle ouverture qui incite également à un moment donné j'avais sorti cette carte en ouverture ça incitait disons à avoir envie de nouveautés de se relooker de faire les boutiques de bouger de, de rénover sa maison d'être quelqu'un un peu, euh, voilà, tout simplement. Alors, deuxième carte, parce que là, c'est vrai que c'est une carte qui est très inspirante, on peut en parler pendant euh, euh, très très longtemps. Alors, on va sortir quand même euh, la, la seconde, enfin les deux. Je, je sors trois majeurs hein, en premier. Donc là, on va sortir. Alors là c'est un tirage à nouveau qui est assez particulier parce que je vais tout de suite vous les montrer euh, ça c'est la carte donc de la semaine passée elle avait fait l'ouverture justement disons, le côté disons vous irez voir mais là comme c'est comme placé on va en discuter naturellement différemment étant donné qu'elle c'est un petit peu quelque part la deuxième, la troisième carte c'est quelque part un sous-dossier mais on... On décortique un peu, disons, on ajuste un peu plus, disons, l'énergie. Alors, c'est le roi que je vous dis, donc, c'est euh, une carte cardinale, donc, parce qu'elle porte euh, le signe de la balance, hein, mes amis, et ça, c'est Vénus, également, et Vénus, regardez, voir un petit peu, je vous dis, là, c'est vraiment, euh, euh, c'est la planète, donc, qui influence la balance, sachant, regardez bien, que le signe de la balance, je ne sais pas s'il y a beaucoup de balance, disons, derrière, ou avec des énergies balance, eh bien, figurez-vous que c'est un signe d'air, hein, un signe mercurien, donc il y a un côté, disons, très intelligent, ouais. il y a un côté, disons, diplomate, là, euh, qui, qui arrive... Euh, malgré tout euh, très diplomate en même temps euh, mais très posé, hein. il y a un côté vraiment euh, où euh, chacun vraiment doit trouver sa place donc euh, il peut y avoir disons vraiment une réunion euh, c'est propice à nouveau à la discussion à établir disons des bases des un rôle pour chacun euh, il y a une, une forme de réorganisation, une forme de réorganisation, euh, diplomatie, de l'harmonie. Euh, ça nous emmène aussi vers, vers une nouvelle ère, euh, dans le sens où il faudra peut-être que vous regardez ce que vous avez, vous personnellement, je vous dis tout de suite dans votre... Maison 11, alors moi je n'ai pas votre thème, mais allez regarder ce que vous avez dans votre maison 11 en ce moment, d'accord, voilà, et donc là, euh, c'est <rire> incroyable, donc là je vous dis tout de suite, ça fait le lien avec la semaine passée, euh, pourquoi, parce que tout simplement je viens de tirer le chef d'orchestre là, et le chef d'orchestre, euh, porte euh, l'élément air, l'élément air. Donc, c'est vraiment, euh, aujourd'hui, tout est nouveau. Chaque jour, aujourd'hui, tout est nouveau. On a envie tout à fait de se lancer le signe cardinal qui revient. Vous avez vu, qui est un signe d'air. La dernière fois, la semaine passée, trois signes d'air qui étaient là. Et là, il y a l'élément air qui arrive. Alors, je pense que cette semaine sera un prolongement, disons, d'énergie de la semaine passée, mais avec plus d'intensité. Intensi... Ça va être plus personnel, plus fort, euh, plus euh, revenu, disons, avec un plus de retour euh, sur soi, sans rejeter euh, le groupe. C'est comme si on avait trouvé, disons, euh, sa place. Euh, voilà, on avait un petit peu, on est, on est devenu un peu plus euh, pertinent, disons, pour trouver euh, sa place. On, voilà, on va dire ça. Et quand même, le roi, il est assis sur un trône, donc euh, c'est un signe qui est peut-être, disons, euh, extrêmement. Euh, il juge, hein. Il a un côté, disons, il a un côté, disons, euh, très critique. La balance, c'est comme ça. Elle a un côté euh, très critique. Mais là, malgré tout, je vais quand même vous dire quelque chose. Vous voyez, les cartes, elles portent des lettres ici. Hein? Bien. Eh bien, ces trois lettres, en définitive, voilà, A, L, F. Eh bien, si je euh, prononce, en hein, disant, comme en français, par exemple, on dit A, comme Alain, Aline. Vous voyez, A. On, on, ne, on ne prononce qu'en disant le son. A. Bon. Bon. Avec, euh, avec euh, ces cartes-là, euh, donc ça c'est les 22 lettres donc, de l'alphabet hébreu, donc elles sont faites avec, euh, avec les 22 lettres. Eh bien, euh, quand on prononce euh, cette lettre, qui est le « A »,« Aleph », comme on dit « alphabet »,« Aleph », vous voyez. Eh bien, pour l'écrire, « A », j'ai besoin « L », et celui-ci, ça fait un « F ». Eh bien, ces trois lettres, ces trois cartes m'écrivent le mot Aleph. C'est-à-dire, on me dit, regarde bien cette carte. Il euh, y a dans la semaine qui va arriver, donc, concernant ça, c'est euh, rééquilibré naturellement. Parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis tout ce qui le, le petit bonhomme, là, avec les doigts en haut et les doigts en bas. C'est-à-dire qu'à nouveau, on reprend, disons, le symbole de la balance où on doit euh, équilibrer les choses, ne pas les bousculer, les harmoniser. Chef d'orchestre, donc pensez à ça, chef d'orchestre. Il y a une énergie, donc chef d'orchestre, on va commencer, disons, un nouveau morceau. Et la pleine lune, naturellement, il faut quand même profiter de toute la semaine parce que cette pleine lune, elle va arriver donc le vendredi. Et donc, euh, le vendredi, à, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu, disons, stand-by, on commence à, disons, à mûrir un petit peu les choses. Mais là, en ce moment, c'est vraiment le vent en poupe. Donc, mes amis, il faut absolument y aller. Et si je tirais maintenant, disons, euh, les cartes mineures, pour voir un petit peu ce que ça peut nous faire. Il y a tellement d'air, il y a tellement de changements, c'est fou mais c'est pas changement pour dire je change c'est changement pour dire comme s'il y avait un espèce de déblocage de projet ou, ou quelque chose dans la tête tout d'un coup qui est en train de se débloquer de faire son chemin parce que c'est plus retenu c'est un peu lâché ben on a vu aussi que quand même le sagittaire il était rentré hein, euh, pardon que Jupiter était rentré dans le signe du Sagittaire et ça, évidemment, euh, ça débloque quand même euh, pas mal de choses hein, quand, je, euh, quand, quand, quand, quand ce, cette planète rentre dans son signe. Ça, c'est évident. Donc, euh, on va en profiter. Alors là, je vais tirer mes trois mineurs. Alors... Il y a, bah ben là c'est le bourros c'est le bourros donc c'est le signe qui porte le signe du Scorpion, hein, mes amis, hein. et, et donc c'est, ah, je vais vous dire tout de suite, c'est une, une carte qui, euh, comment vous dire ça? Euh, ça a l'air, disons, complètement down, en bas, mais en réalité, c'est comme s'il y a une fleur qui commençait, disons, à, à s'épanouir, une forme, une forme de silence, une forme de silence, voilà, qui est, hop, on va ouvrir une porte, on va passer à autre chose, il y a un cycle, là qui est en train, disons, de se terminer, effectivement, le cycle qui se termine en beauté, là, avec cette entrée en... cette fin, c'est scorpion, donc c'est la fin, ça va être la fin du mois de, du scorpion. Alors, effectivement, là, on termine, mais on termine en beauté, parce qu'il y a des planètes qui sont très belles et très fortes sur cette carte. Mais, comme le monde n'est pas parfait, quand même, euh, il y aura quand même des, des discussions, il y aura quand même des choses euh, qui seront, disons, euh, ce, ce sera quand même pas systématiquement, disons, euh, hein, le côté un peu chamallow. Euh, on a l'air de... c'est discorde là, hein Discord. Ah, hein, vous voyez, hein, c'est la onzième carte. Je vous ai dit tout à l'heure d'aller voir dans votre maison 11. Il euh, y a peut-être quelque chose, disons, à régler, euh, une planète ou euh, une opposition, enfin vous voyez, ou je sais pas, il faudrait peut-être que vous regardiez après avec, euh, avec, euh, avec euh, sur votre roue astrologique, je pense que beaucoup de gens maintenant savent les lire les, les au moins regarder les, les planètes. Hein savoir un petit peu ce que ça veut dire. Là, il peut y avoir, disons, un petit peu de tension, de, euh, de discussion et tout. Là, c'est une question, disons, d'indépendance. Euh, je vous dis tout de suite, moi, j'ai l'impression que c'est une question d'indépendance. Euh, il y en a un qui risque, disons, par exemple, dans un couple, imaginez dans un couple, dans un travail, dans un quoi que ce soit, euh, que ce soit un employé ou euh, patron. Le patron, il veut tenir son truc. Et l'employé dit bah « Ben non, mais moi j'ai besoin d'un espace, ils ont beaucoup plus, euh, j'ai besoin de plus d'air. » Comme, disons, les enfants peuvent dire « J'ai besoin, maman, par exemple, de plus d'air, tu m'étouffes trop. Euh, » Souvent, les mères, c'est vrai qu'elles sont quand même pas mal après parce qu'on euh, les suit, hein. c'est un petit peu normal. Hein. Voilà. Mais il y a une question, disons, de réclamer un petit peu d'indépendance, là je vous dis tout de suite. Hein. Donc euh, ça peut être sur plusieurs plans, un, un besoin comme ça d'indépendance, de reprendre de l'air hein, par rapport à l'eau. Tiens, une, une forme d'étouffement on va dire. Hein euh, <rire> Et bien alors là j'ai quand même une, une, une carte qui est tout à fait magnifique, c'est Révélation, Révélation, alors là c'est un petit peu le coup de, ouais j'ai une idée de, de génie, c'est formidable, mais attention mes amis parce que ça c'est une carte hein, donc euh, qui est qui est porté par le, par le poisson. Et on sait que le poisson peut avoir des idées absolument géniales, mais il peut se laisser influencer s'il fait confiance, il peut suivre, disons, l'intuition quelque part de l'autre, et être convaincu que l'autre peut, disons, l'emmener vers un, un truc tout à fait génial. Alors, euh, naturellement, euh, il faut garder les pieds sur terre, hein. garder les pieds sur terre et c'est peut-être pour ça que disons il y a un peu la discorde à côté parce qu'il y aura des discussions avec des proches en disant mais non, attends, avant quand même de, de t'engager, il faut peut-être faire, vous voyez, le tour du problème, non, on les relier autrement et en discuter, disons, sur, euh, même si ça fait mal quelque part, euh, ça ne fait pas toujours plaisir, euh, malgré tout, il faut se confronter à les réalités, et ce n'est pas parce que euh, cette euh, nouvelle telle qu'elle est annoncée, ou que cette, euh, ça arrive comme ça, qu'on ne peut pas en faire quelque chose d'autre. Vous savez, euh, euh, y a un, y a un, moi je m'accroche souvent sur un truc, il faut souvent, disons, penser à 10 bêtises, ou dire 10 bêtises. C'est-à-dire qu'on nettoie la tête, on se libère, on ne cherche pas à sortir une merveille immédiatement. Et puis, disons, à la fin, on se dit « Ah !» On a besoin un petit peu de, de, de, de vider, comme ça, d'essayer aller, jeter naturellement ça avec la première carte. Hein. Les premières cartes, je veux dire, les premières cartes, les trois premières qui sont, qui sont sorties. Euh, là, il euh, n'y a rien à faire. Hein. Même le chef d'orchestre, écrivez les choses, faites un plan. C'est très structuré. Hein. Quand on, on voit le chef d'orchestre, on pense tout, tout de suite aux partitions de musique. Hein. Donc, vous avez votre partition, il y en a plusieurs qui ont leur partition, il y a un équilibre, il y a un cœur qui doit servir, vous voyez un petit peu l'énergie, donc, euh, qu'il faut, disons, euh, euh, quelle énergie on va aborder, c'est magnifique, mais voilà, c'est comme surfer, mes amis, surfer, on ne peut pas surfer contre la vague, il faut prendre, voilà, c'est cette espèce de souplesse, Hein, pour avancer, il faudra donc euh, prendre, alors, la petite carte conseil, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la petite carte conseil avec tout ça c'est des belles cartes, hein, moi je trouve c'est des belles énergies il y a beaucoup de euh, c'est nerveux, on sent qu'il y a quelque chose il y a du répondant, ça fait pas chamallow quand même, c'est, il y a un côté un peu nerveux, un peu euh, j'aime bien, j'aime bien je trouve qu'elles sont, sont belles c'est ces, ces cartes elles sont. <rire> bah, mes amis, vous allez rien. Hein. Regardez ce que j'ai tiré, j'ai tiré donc euh, les lois. Alors les lois, c'est naturellement c'est la lune hein, qui influence ce signe. C'est le cancer. C'est le cancer. Donc on va certainement, disons avoir. Euh, tout de suite, cette fameuse énergie quand même de pleine lune, là, qui va arriver à un pic. Donc, il faut vraiment compter euh, sur euh, cette énergie montante, donc, euh, de la lune, hein, de la nouvelle lune, là, qui se termine, qui va aller vers la pleine lune. Et à mon avis, il faudra vraiment en profiter. Je, je voudrais quand même vous montrer que c'est à nouveau une carte cardinale. Euh, c'est le cancer, le cancer c'est une carte qui attaque, c'est une carte cardinale quand même, donc euh, c'est quand même rythmé, euh, il faut vraiment, euh... c'est la famille là, hein donc le foyer naturellement il n'est pas du tout à laisser de côté, chouchouter, son foyer euh, en discuter, trouver sa place naturellement, là chacun sa place, c'est sûr, avoir des discussions, éviter quand même euh, euh, le, euh, la, la discorde parce que c'est une carte qui est très intelligente et c'est magnifique d'avoir une discussion, euh, je veux dire animée, euh, mais... Euh, si ça devient un combat, une joute, non, apporte ton idée, j'ai un petit bout, et puis vous savez, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi je vous dis ça Parce que tout simplement, là, il y a quand même aussi, disons, l'histoire de la mère avec son enfant, et là aussi, une histoire de couple. Donc, il y a une histoire où, où le dialogue, vous voyez, avec cette carte qui euh, ça représente également, disons, euh, la discussion, la parole. Euh, Vénus, quand même, donc, arrondir les angles, écouter, euh, euh, écouter ce que l'autre a à dire, hein, parce que ça serait vraiment... C est, c est, euh, de ça, vous voyez de être euh, la, la lumière, une révélation, un déblocage. Alors, ne refusez pas les discussions, dites-vous qu'il y a quelque chose dans l'air, là, qui se prépare, hein, mes amis. Alors... Voilà, ben c'est terminé pour donc euh, cette énergie donc, de cette semaine du 19 au 25 novembre. Et vous aurez également ma vidéo donc, dans la semaine <coughs> pour cette fameuse pleine lune. Euh, alors, euh, ben écoutez, je vous retrouve sur euh, mon site, le tarot des 5 soleils. Et là, vous verrez tous mes services. Je, je remercie tous les abonnés, toutes les visites. Je vous like. Et si vous n'êtes pas abonné, mes amis, faites-le comme ça, vous serez averti. Dès que mes vidéos sont sorties, vous êtes averti, mes amis. Allez, à tout de suite sur soleils.com. Au revoir.